Bonjour messieurs, alors aujourd'hui la liste une CCI qui gagne pour tous avait convié les médias pour euh, signaler un certain nombre de griefs sur euh, les élections. Vous avez décidé de participer également à ce rendez-vous. Eh Expliquez-nous votre présence euh, M. Carvigan d'abord. Euh, oui, nous avons décidé d'y participer parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Euh, je prends un exemple, nous avions trois chefs d'entreprise qui nous ont dit de mettre leur nom sur notre liste. Arrivé à, à la préfecture, on ne trouvait pas leur nom. Donc on a cru qu'il y avait un problème au niveau des entreprises, qu'au niveau des chefs d'entreprise. Et quelques jours plus tard, les entreprises reçoivent leur identifiant et ont voté. Donc, euh... Ça veut dire que quelqu'un aurait voté à leur place Non, ils ont, ils ont voté. Ça, ça veut dire qu'on on ne, on, on ne voulait pas qu'ils soient sur une liste. Joël Forbin, vous avez annoncé très tôt, vous, que vous alliez porter des recours, puisque vous aviez constaté un certain nombre euh, de choses qui entachent la légalité du scrutin. Vous confirmez ce recours Oui, tout à fait. C'est que moi, j'ai déposé le, euh, euh, mes observations directement sur le procès verbal euh, au moment de la proclamation, au moment du dépouillement. Et c'est le préfet, euh, la préfecture, qui devait se charger euh, à transmettre à faire enregistrer mes observations au greffe du tribunal administratif. Hier, j'ai téléphoné le préfet, la préfecture, et on m'a confirmé qu'on a déposé mes observations au greffe le 12. Alors je vais, je, je vais plus tard vérifier pour voir si ça a été fait. En tout état de cause, messieurs, euh, vous comprenez et vous soutenez la démarche engagée par la, la troisième liste, celle de, de José Gadarcan Alors si on est là, c'est qu'on encourage on encourage M. Gadarcan et euh, on aura gain de cause. Alors quelque chose qu'on n'a pas dit euh, lors de la réunion, l'information de presse, c'est qu'en en fin de compte, il faut savoir que euh, concernant le tribunal administratif, ces gens-là, ce sont des magistrats professionnels et ces magistrats professionnels sont là pour obtenir la totalité des pièces et pour les analyser à fond. Alors c'est pour vous dire que des choses que nous, on ne pouvait pas avoir, eh bien ces gens-là, vu que c'est le tribunal administratif des magistrats professionnels ils sont formés pour ça, ils vont demander les, les numéros de téléphone portable qui ont reçu les mots de passe, ils vont demander l'adresse IP des ordinateurs qui ont reçu le vote avec les identifiants, que nous, nous, ne pouvons pas avoir. Le tribunal administratif va se comporter en véritable bureau électoral. et Je vous dis qu'il eh, y aura des enquêtes, il y a... le tribunal aussi est, compét... est, est, est, est compétent pour pouvoir saisir le procureur de la République. Je peux vous dire qu'il y aura du bon boulot.